L'information de ce lundi, c'est bien sûr les réactions du gouvernement face au mouvement des gilets jaunes. Ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir et qu'ils manipulent. Oh, oui, eh oui, brien des images d'une violence extrême. Non, ouais. Le cap il est bon et nous allons le tenir. Et c'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Notre réponse, ça Mais pas on voit que le gouvernement ne se laisse pas faire président de la République. Et président de la République. J'ai pas ce que j'ai voir, mais c'est bon bon. ça n'est pas non plus. Et c'est pourquoi très joli imitation pas notre Brian. Notre capacité à mettre Ah monsieur Macron a, de la a encore eu des, des mots très mesurés, mesurés hier soir. Les événements de ces dernières semaines dans l'hexagone et outre-mer ont profondément troublé la nation. Bah si, de et oui, on comprend que le gouvernement soit très en colère. Dire que les gilets jaunes voudraient rétablir l'ISF. Oh. Et oui, ils vont trop loin. Si ça continue comme ça, ils vont le faire repartir, Edouard Philippe. Un petit vol à 350 000 euros oh. comme la dernière fois, et on ne le reverra oh. plus. Eh oh. Oh. Oh. On vous laisse méditer cette terrible perspective. Oh. Et on vous dit à la semaine prochaine.